Shalom, chers étudiants. Voyez, oui, nous poursuivons notre cours de la liturgie. La fois donnée, nous sommes limités dans le point intitulé Les trois caractéristiques de la liturgie. Je pense que nous avons essayé de parler sur la première caractéristique, là où nous avons dit que la liturgie, la liturgie c'est un service à Dieu. Nous avons essayé de parler là-dessus et nous continuons aujourd'hui à la deuxième caractéristique est les services du peuple et de la communauté ça c'est la deuxième caractéristique de la liturgie les services du peuple et de la communauté ce que nous pouvons retenir ici c'est que quand nous sommes occultes nous nous rendons service l'un à l'autre ça c'est la caractéristique de la liturgie cela c'est à dire nous nous encourageons par la communion vécue à travers la parole communiquée et le pain partagé, mais aussi par ce service du peuple et de la communauté, quand nous nous rassemblons tous. Nous attestons aussi la présence de Christ lui-même. Comme il l'a dit dans Matthieu. Il dit ceci dans Matthieu 18, et 20. La Bible nous dit, le Seigneur proclame cette parole pour dire, là où deux ou trois sont ensemble, dans une autre version, disent, sont réunis, je suis au milieu d'eux. Nous attestons sa présence comme nous Et nous nous encourageons l'un l'autre. Et nous nous rendons service mutuellement dans l'équité. C'est aussi un signe de la croix. D'abord, dans la liturgie, le service à Dieu qui est en haut. L'homme rend service à Dieu. Comme Dieu, quand il a voulu faire sortir le peuple d'Israël, il a dit à Moïse Va, dire à Pharaon. Laisse aller mon peuple pour me servir. Les services, sur le culte à faire. Là Quand vous allez descendre dans, dans l'Exode 10, la partie 24 jusqu'au 26, c'est là où Moïse répond à Pharaon quand Pharaon a voulu chercher à saisir d'autres choses. Moïse lui a dit, nous allons sortir avec tous nos biens. Nous n'allons laisser ni même un homme, Quand nous ne savons pas ce qu'il choisira dans nos biens pour l'offrir, c'est le service que Dieu demandait au peuple d'Israël. Et Dieu a pris d'Israël comme le modèle Dans ce service. Quand nous rendons service à Dieu, nous nous rendons service nous-mêmes, l'un et l'autre. Quand vous voyez même la croix, si vous voyez la, croix la croix de Christ, là nous allons le développer quand nous allons parler sur le les, les mouvements de la liturgie. C'est Christ qui, qui nous unit à Dieu, nous rendons service à Dieu et nous, nous rendons service à nous-mêmes. C'est ça le symbole de la croix de Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Le service à Dieu et le service communautaire, le service du peuple dans le culte. Il est dangereux de trouver des gens qui se réunissent pour rendre culte à Dieu ils viennent ensemble, mais ils ne sont pas unis, ils viennent ensemble, ils passent des mille heures, des deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, même toute la journée. A la fin on dit, nous, sommes, nous venons de rendre culte à Dieu, or il y a des divisions, c'est à nous de nous poser la question, ça c'est un service que nous sommes rendus, si quelqu'un rend service à Dieu, il va aussi rendre service à son prochain. C'est ça le symbole de la mission de la croix. Ce qui s'est venu faire. Quand nous sommes réunis, nous manifestons la présence de Christ. Et la troisième caractéristique, c'est l'action. C'est là que vous voyez dans notre cours de la liturgie. Notre cours, c'est les cultes à Dieu et son déroulement. C'est ça la liturgie. L'action maintenant, c'est le déroulement de cette partie de la liturgie. l'action quand nous parlons de cette caractéristique qui est l'action l'action suit un ordre c'est caractéristique d'abord suit un ordre quand il y a la liturgie où il y a un culte à Dieu ou un service public de la foi il faut qu'il ait un ordre c'est alors que vous allez trouver le Seigneur à établir à l'église les ministres sont Chargés de la parole et la prière, il y a de l'ordre. Les diaconats au service du peuple, dans le partage, il faut qu'il y ait de l'ordre. Si on, nous, nous nous trouvons ou vous, vous trouvez dans, dans, dans, dans le culte au service rendu à Dieu, le service de la foi, il n'y a pas de l'ordre. Le ministère le n'est pas ordonné. Ça, Ce n'est pas des services, ce n'est pas une action. Je un ordre. Il y a de l'organisation, c'est là où ça demande aussi une bonne administration, chers étudiants. Dans la partie action, ça nous demande beaucoup, vraiment de l'administration. Une bonne administration pour que nous, nous, nous fassions partie d'une bonne liturgie, pour que nous rendions à Dieu un culte véritable et que nous rendons service l'un à l'autre dans la présence du Seigneur, l'organisation. Parce que dans l'organisation, nous voyons la préparation du lieu et la préparation des intervenants. C'est ça la liturgie. Il faut préparer les lieux. Nous allons développer ça dans la partie-là où nous allons voir les éléments, les éléments essentiels du culte. L'organisation, il faut que les lieux soient préparés et qu'ils intervenants aussi soient préparés. Toujours dans l'action, l'action propose aussi les gestes. Dans la liturgie, c'est là, là maintenant là où il y a l'étape que nous appelons. Dans l'évangélique, l'étape de la modération. Pour un modérateur, c'est celui qui est le président du culte. Là, quand on propose des gestes, soit par les parler que le prédicateur, dans les gestes comme tenons nous debout, ou s'était debout. Lisons la parole, on lit la parole. Chantez, on chante. agénuons nous on s'agenouille, Acclamer, on acclame. Élever les mains, on élève les mains. Ce sont des gestes proposés. Etc. Dans la liturgie, dans cette action, on propose aussi des gestes. Mais il est grave de trouver quand on, quand on la, la, ou le modérateur ou le président de guide propose un geste à faire, soit il s'est tenu debout, les autres s'est resté asseoir. Acclamer, les autres n'acclament pas. Disons la parole, on ne lit pas. agenouons nous on n'agénue pas. Acclamer, on n'acclame pas. Tenons-nous debout, élevez les mains, on ne lève pas les mains. Et Manu, maintenant, la question si le geste proposé n'est pas obéi, à qui on rend ses services. Et c'est si à Dieu. Si le geste demandé n'est pas pays, et c'est nous rendons service l'un à l'autre, c'est ça la promesse que nous sommes appelés à demander à poser. Et si je me fais comprendre donc la liturgie, comme, comme la deuxième caractéristique, c'est l'action. Ce qui est à noter aussi est que cette action rend visible le fait d'être chrétien. Le fait d'être chrétien. Nous parlons de culte à Dieu. Il rend visible le fait d'être chrétien. Point virgule. Elle est aussi une forme d'incarnation de la foi. Qu'elle soutient. Et exprime publiquement. rend visible le fait d'être chrétien. Si nous sommes chrétiens, dans cette action, nous sommes venus, nous sommes, nous, nous sommes venus obéir et servir Dieu. Et en nous servant nous-mêmes. Effectivement, d'être chrétien, nous sommes appelés à comprendre. Car la compréhension a un pouvoir. C'est aussi une forme de l'incarnation de la foi. Nous manifestons notre foi. Cette foi, cette qui est la foi qu'elle exprime publiquement et qu'elle soutient. Comprenons, je c'est ça l'étude, C'est ça la liturgie. On ne peut pas faire un bon culte ou un bon service à Dieu si nous n'arrivons pas à comprendre les choses qu'il faut savoir. Notez aussi et que la liturgie ne peut pas être un rabâchage. Pour une improvisation. La machine veut dire quoi? Parler de même chose inutilement plusieurs fois. C'est la On parle des choses inutilement. Et on reprend, on reprend des choses inutiles, soit par le modérateurs, soit par le prédicateur, soit par les chanteurs, soit par un fidèle, un participant du Guinée. Nous sommes des participants de guide. Parler des de, de, de choses inutiles et on reprend, on, on, on, on retourne sur la même chose. La liturgie n'est pas un rabâchage. Ni l'improvisation. Donc, ce qui est là, le kit doit toujours être préparé. Je me fais comprendre. Ça doit toujours être préparé. On ne peut pas venir un peu improviser. Et on commence le service. Donc, le service doit être préparé. On ne provise pas devant Dieu. On ne pas dans les services publics. On ne provise pas dans les services à rendre à quelqu'un. Ça doit toujours être préparé. Nous disons encore, pour la liturgie. La liturgie incarne à ce que la foi, c'est une aventure communautaire dans le temps et dans l'espace. La liturgie école et la foi est une aventure communautaire, dans le temps et dans l'espace. Je vais m'expliquer. Si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'autres qui ont cru à un message et nous ont, nous ont transmis les messages qu'il les a fait vivre ils ont cru à un message et ce message, ce message là nous est transmis jusqu'à nous et c'est là pour, pour, pourquoi c'est le même message qui les a fait vivre et nous transmet. et si nous avons la foi que nous confessons parce qu'il y a d'autres tout autour de nous sont encouragés avec cette foi là De nous venons avec la foi, car la liturgie incarne la foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ce sont, trois, ce sont là les trois caractéristiques de la liturgie. Les services à Dieu, le service du peuple et de la communauté. Et l'action. Ça c'est l'action maintenant sur le déroulement qui nous demande une bonne administration. La préparation du lieu et la préparation des intervenants à obéir à l'ordre, à obéir à l'organisation, à obéir aux gestes proposés. Nous voulons maintenant parler, c'est quelque chose de notre point, qui est les dédimensions de la liturgie. Les deux de la liturgie. Bien-aimés, chers étudiants il y a des fois, nous venons et nous disons que nous avons rendu culte à Dieu. Et nous venons, nous sentons avec de l'ignorance. C'est fois comprendre pourquoi Dieu a voulu parler à Moïse et faire sortir son peuple pour le servir, pour nous rendre inculte. Il y a des dimensions. Chers étudiants, la première dimension, c'est la dimension eschatologique. L'eschatologie, ça ne c'est pas le cours de l'eschatologie. Nous parlons de la dimension eschatologique, des choses... Dernière, ou des événements, au temps de la fin. Deuxième dimension, la dimension prophétique. Une fois que tu viens, une fois qu'on cherche à faire un culte à Dieu, nous devons toujours penser à cette dimension. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, pensons à cette dimension. Et dans la dimension eschatologique, par, par, par celle-ci. Par celle la liturgie oriente les croyants vers le royaume à venir. La liturgie oriente les croyants vers le royaume à venir. Point poursuivant. Et les chrétiens sont appelés à vivre des gens sur la terre dans la joie du royaume des dieux qui est présent au milieu d'eux. Les chrétiens sont appelés à vivre sur la terre la joie du royaume des dieux qui domine les deux, c'est ça la dimension scatologique. Vous allez voir dans, dans, dans le livre de Luc Luc chapitre 17, non, le verset 20, 21, il est une fois que Jésus a guéri de les deux prêt. quand ils sont partis, seulement un est venu, elle est revenu pour lui présenter les actions de grâce, lui Dieu merci. C'est alors que le, les Pharisiens sont venus lui poser la question sur le royaume. Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? La réponse de Jésus, comme vous allez le dire, il dit, le royaume de Dieu ne viendra pas en frappant à l'œil. Si on vous dit, il est ici ou il est là, n'allez pas, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est la parole du Seigneur. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je pense que les pharisiens n'avaient pas compris la parole du Seigneur. Dans la dimension, il nous a parlé de la dimension scatologique. En étant sur la terre, nous sommes appelés à vivre dans cette joie du royaume de Dieu sur la terre. Quand vous allez même dans le Matthieu 6, là où il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En étant sur la terre, nous sommes appelés à vivre. À chercher à vivre ce, ce royaume ici sur la terre avec cette joie voilà la, la, la liturgie nous oriente vers le royaume à venir. nous fait manifester la vie du royaume je peux dire alléluia et la deuxième dimension c'est la dimension prophétique la dimension prophétique c'est ce que nous sommes appelés à retenir ici la dimension prophétique la liturgie est un témoignage pour le monde et participe à l'incarnation de la parole de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui. La liturgie est un témoignage pour le monde et participe à l'incarnation de la parole de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui. Là, quand nous lisons le livre de chapitre 2, dans le verset 10, il nous dit nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a créées pour, afin que nous, nous les pratiquions. Créer, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a fait, afin, afin que nous les pratiquions. La liturgie un témoignage pour le monde. Quand nous nous réunissons avec les dimension catholique, que le monde voit que le royaume de Dieu existe et voici la manifestation de la joie du royaume. Je reprends pour dire, chers étudiants, je pense que nous sommes tous, nous sommes des chrétiens et enfants de Dieu. Dieu nous invite à jouir de ce royaume au milieu de nous. Et ce service qui témoigne que ce royaume est au milieu de nous, c'est la liturgie, les kit que nous venons rendre à Dieu. d'incarner la parole de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à pratiquer cette parole, à vivre cette parole. Que le royaume de Dieu est au milieu de nous. À manifester la gloire de Dieu. À jouir, à rendre service à ce Dieu. Ça, c'est sa dimension prophétique. Est-ce que je me fais comprendre Voilà, cherchez le support. Je pense que je le support. Sera là disponible. Vous allez voir d'autres informations. Et vous serez, serez approfondi dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Que Dieu fait de nous, étant ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs pour le rendre culte. Les deux dimensions, les scatologiques et la dimension prophétique. Parlons de notre point qui est le mouvement de la liturgie. Quand nous venons dans la liturgie, nous sommes, nous, nous, nous sommes venus manifester deux mouvements. Il y a le mouvement qui est de l'homme avec Dieu, qui est un mouvement qui est de l'homme avec l'homme. ce qui crée la croix du Christ. Donc, Christ sur, sur la croix. Il nous a manifesté le service de la liturgie ou des cultes. Vous allez lire le livre de le même chapitre 2. En descendant, vous allez comprendre ce que les scénarios nous parlent. Dans le mouvement, pour premier, premier mouvement qui est de l'homme avec Dieu, c'est le mouvement vertical. Il y a un mouvement vertical, la ligne verticale. C'est qui, ce qui nous a enseigné, nos professeurs dans les écoles primaires, secondaires, humanité, les mouvements dans la forme géométrique. Il y a un mouvement vertical de l'homme avec Dieu. Et le deuxième mouvement, c'est le mouvement horizontal de l'homme avec l'homme. Maintenant, Christ sur la croix, il est venu nous réunir ou nous lier avec Dieu et nous lier entre nous-mêmes. Cela veut dire ce que nous sommes appelés à noter dans le premier mouvement, qui est le mouvement vertical, c'est que Dieu nous sert par des dons de son amour et de sa grâce. C'est vertical. Et l'homme répond par la prière et la louange à Dieu, à travers Christ. C'est comme un homme de Dieu, le martélitaire, a dit lors d'une inauguration de Torga vers les années 15... 15... 15... Oui, 15... 1544. 15, il a dit... Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit... Dans la liturgie, le Seigneur parlait avec nous au travers de sa parole sainte. Et nous, nous répondons par notre prière et notre louange. Dieu nous parle à travers sa parole sainte. Et l'homme qui est sur la terre répond Dieu par la prière et la louange. Une liaison, une relation verticale. Maintenant, le deuxième, deuxième mouvement qui est le mouvement, le mouvement horizontal qui est l'homme vis-à-vis de l'autre. C'est de la croix on se sert mis tous les mains on se sert l'un et l'autre dans l'amour du prochain comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean il dit aimez-vous les uns les autres c'est alors que le monde saura que vous êtes vraiment les disciples on se sert dans le service à Dieu et il est difficile nous qui venons rendre culte à Dieu accomplir cette œuvre nous nous nous chantons mais au fond de nous, nous sommes divisés. C'est que nous brisons la croix de Christ. Dans même Dans le même service de la liturgie. Quand la main droite, qui est dans l'autre côté de la croix, oui, la main gauche de l'autre côté de la croix, la main droite qui est dans l'autre côté de la croix, reçoit quelques grâces pour que la croix soit complète et que les services soient complètes et que nous parlons de ces mouvements, et que la main gauche sert aussi à la main droite, à travers Christ, parce que nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de dire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes serviteurs au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la particularité, ministre, diacre, fidèle, dans le service à Dieu, dans les cultes à Dieu. Je me pose souvent de ce que les gens, les gens, beaucoup de gens disent, moi, je ne suis qu'un simple fidèle. Il n'y a pas un simple fidèle dans la présence du Seigneur. Tous, nous sommes serviteurs. Chacun dans son rang. Les autres servent Dieu à écouter et prier et louer Dieu. Les autres, par la parole et la prière. Les autres, par la disposition. Les autres, pour organiser que ces services soient de bonne et de forme. Les autres dans la musique, les autres dans la technique. Quand nous parlons de la technique, nous prenons la communication, l'électricité. Les autres dans, la, dans le, dans le protocole, les autres dans l'intercession. Chacun a son service devant Dieu. Ce sont ça les deux mouvements de la liturgie. Vertical de l'homme avec Dieu. Quand nous sommes au culte, nous attendons Dieu nous parler. Nous répondre par les dons de son amour et sa grâce. Et nous, nous répondons par la prière et nous louons. Deuxième mouvement horizontal. Nous nous servons l'un et l'autre. Quand tu es béni, toi qui es dans la, dans la, dans la main gauche, c'est aussi la main droite. De manière réciproque. C'est ça l'œuvre de la croix du Christ. C'est aussi le mystère de la croix du Christ. La croix du Christ, c'est le symbole de culte à Dieu. Un symbole liturgique. Voilà, chers étudiants. Que nous avons préparé pour vous, le peuple de Dieu. Et que nous arrivons à la connaissance. Et que nous ne sommes pas ballottés à tout vent. Et que nous servons Dieu comme il est appelé. Et nous sommes appelés à le faire comme est sa volonté. Que Dieu nous bénisse